Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi. Alors là, mesdames et messieurs, ça va pas du tout. Les écolos hypocrites commencent à s'attaquer au Paris Saint-Germain. Tu connais pas les écolos hypocrites C'est ceux qui font semblant de dire qu'il faut euh, tout sauver pour la planète, mais eux, ils habitent dans un endroit qui est climatisé, où il y a du chauffage, où il y a de l'électricité. Et ils ne savent même pas que leur maison, là où ils habitent, c'est ce qui pollue encore plus. Deuxièmement, ils ont des habits qui ont été créés dans des usines qui polluent et ils utilisent Internet, qui pollue, et ils sont là en train de dire il faut sauver la planète au lieu d'aller faire les vrais écolos en vivant tout nu dans la forêt. Et c'est là que tu deviens un vrai écolo. Sinon, tu es un hypocrite. Sinon, tu n'es pas écolo. Et là, maintenant, les écolos commencent à s'attaquer au Paris Saint-Germain. Tu sais pourquoi parce que Marco Verratti a posté une vidéo euh, sur les réseaux sociaux où on voit toutes les stars interplanétaires qui sont à l'intérieur d'un jet privé pour aller jouer contre Nantes. D'ailleurs, on les a explosés, martyrisés, 3 buts à 0. C'était absolument magnifique. On a pu voir que Kylian Mbappé était en forme et que le marabout de Pogba, il était vraiment, vraiment, vraiment très, très nul. En tout cas, on ne revient pas là-dessus. On revient que sur les écolos. Ils ont dit c'est pas normal que le Paris Saint-Germain prenne les jets privés pour aller fracasser les autres équipes. Ils devraient prendre le train. Tu te rends compte de cette dinguerie hein Donc le Paris Saint-Germain, hein le club le plus riche de France, le club qui a les plus grands joueurs de France, va prendre le train. Hein Et puis quoi encore Ils vont prendre le bus hein Et puis ils vont aller en vélo C'est ça Toute l'équipe à vélo C'est ce que vous voulez Non mais attendez les écolos, vous allez commencer à arrêter toute cette hypocrisie. C'est quoi votre délire Déjà je vais vous expliquer un truc. Les trains là en France, c'est n'importe quoi. Vous voulez donc que Messi... Ils rentrent dans un train. Vous voulez que Neymar rentre dans un train Neymar, c'est un roi. Mbappé dans un train Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Ces gens-là ne rentrent pas dans un train. Tu me dis tout ce que tu veux. Ils ne rentrent pas dans nos trains à nous là. Tu vois les trains que nous on prend Ils peuvent pas. Donc tu vas me dire que Lionel Messi, Mbappé, Neymar, allez tout le monde, rendez-vous à Gare du Nord. On prend le RERD, on prend le RERB. Des gens, ils vont venir, ils vont lui dire, tu veux une fleur Tiens, c'est 2 euros la fleur. Il y en a d'autres qui vont lui dire, tiens, Maïcho, my show, Maïcho. My show. Non, mais attention, commencez à vous. Commencez à vous concentrer. Vous n'êtes pas au courant que ces messieurs-là ne vivent pas dans nos sphères. Vous êtes dans vos bulles. Ces gens-là ne peuvent pas marcher. Tu comprends pas Hein Tu penses qu'il qu n'est Mbappé, il peut aller acheter une baguette tranquille Même s'il se déguise, les gens ils vont reconnaître comment il marche. Ils vont dire « Ah, mais ce monsieur, il marche trop vite, ça c'est Mbappé. Hein »« Allez, retire, retire nous ton, ton déguisement, alors champion du monde, on prend un selfie. » Mais bien sûr Hein Et en plus... Est-ce que le niveau de sécurité dans les gares peut être respecté pour les joueurs du Paris Saint-Germain Donc là, vous êtes en train de nous dire que le Paris Saint-Germain va aller prendre un train dans je ne sais quelle gare et il n'y aura pas d'émeute. Vous pensez que Lionel Messi va entrer dans une gare et tout le monde va dire oh, « Je suis à côté de Messi là, là, dans le train. Oh, »« là là, Messi, tu vas où Tu vas à l'entraînement Tu vas jouer contre Nantes Allez, bonne chance. Je vais au tard, tranquille. » Mais arrêtez, vous vivez dans quel monde Vous vivez... Attends, mais... Non, mais vous là, les écolos, hein Il va falloir vous remettre en question. Hein, parce que quand vous critiquez le Paris Saint-Germain, c'est depuis quoi hein Vous êtes où quand vous critiquez Vous n'êtes pas dans la forêt tout nu. Donc commencez à balayer devant chez vous. Commencez à être tout nu et vivez dans la forêt et parlez comme ça dans la forêt. Parce que quand vous parlez sur les réseaux sociaux, ça pollue. Mais oui, ça pollue aussi. Bien sûr, quand tu utilises Internet, ça pollue. Donc, écolo, là, arrête de polluer. C'est toi qui pollues. Tu pollues partout. Ouais, il faut faire ça, il faut faire ci. Tu pollues. Arrête. Arrête de t'habiller. Va vivre dans la forêt et arrête de dire que le Paris Saint-Germain, il doit faire ci, il doit faire ça. Mais bien sûr, vous avez entendu la réponse de, de l'entraîneur Non, mais là, Christophe Galtier, franchement, il a tout mon respect. Il a tout mon respect à 24 heures de la Ligue des Champions, on est en pleine préparation de la Ligue des Champions, il y a un journaliste qui vient qui dit « Ouais, est-ce que vous pouvez pas prendre le train au lieu de prendre des jets privés ?» C'est la Ligue des Champions, tu nous parles de quoi, toi D'écologie, hein Là, on va aller jouer. Tu penses que le stade, là, où on va jouer, les lumières, elles seront éteintes hein Il n'y aura pas de lumière pour l'écologie On va tout allumer et on va jouer à fond Tu crois quoi hein on va... Et ça sera retransmis dans je ne sais pas combien de pays hein tout va polluer. Pour la Ligue des champions, on va polluer. Il y a quoi Hein Tout ça, là. Je ne comprends pas ce délire de « ouais, la planète... » Vous pensez que la planète, elle va partir en mille morceaux Sachez que là, là, tout ce qu'on fait, hein, qui disent « que oui, non, non, ouais, oh, ce serait... » Les gars, il n'y a que nous qui allons en empathir, hein. La planète va continuer à vivre tranquille. Elle va tourner, elle va faire tout ce que tu veux. C'est que nous qui pourrons plus y vivre. Donc, commencez à arrêter de dire qu'il faut sauver la planète. faut sauver les humains, d'abord, hein. Voilà, donc la planète, elle n'a pas besoin de nous. Vous vous croyez dans Dragon Ball Z Que la planète a à partir en mille morceaux comme une biscotte Hein Vous vous croyez où là